Chers compatriotes, Aujourd'hui, 11 septembre 2022, cela fait exactement une année depuis que j'ai tenu ma promesse, faite le jour de ma prise de fonction, d'aller vers tous les secteurs de la vie nationale en vue de rassembler les filles et les fils d'Haïti autour d'un projet commun à mettre en œuvre pendant la période intérimaire. Projet qui devait nous conduire à un retour aussi rapide que possible vers un fonctionnement normal de nos institutions démocratiques. Il y a un an, après plusieurs semaines de discussion, j'ai signé avec des partis politiques majeurs qui animent depuis longtemps la vie démocratique dans notre pays, des groupes organisés, de la société civile et des organisations populaires un accord politique pour une gouvernance apaisée et efficace de la période intérimaire. Malheureusement, certains autres compatriotes ont préféré refuser cette main tendue, ce qui est leur doigt le plus entier. Plusieurs signataires de cet accord me reprochent d'avoir mis trop de temps à mettre en œuvre toutes ces dispositions. Ils ont raison. Mais je leur dirai que le but de notre action dans la conjoncture actuelle n'est pas d'obtenir qu'un groupe l'emporte sur tous les autres. L'important, plutôt, est de rassembler le maximum de nos compatriotes afin de trouver ensemble des solutions durables et de faire en sorte qu'en sortant de cette crise, Haïti puisse prendre un nouveau départ et s'engager pour de bon sur la voie de la restauration de la démocratie et de l'état de droit, la revitalisation et la transformation de notre économie. Je ne vais pas refaire l'historique de toutes les démarches que j'ai entreprises pour tenter de ramener plus de compatriotes à la table de négociation. Plusieurs démarches ont été tentées par un groupe réunissant des représentants de l'université, du secteur privé et du secteur religieux et par la commission de signataires de l'accord du 11 septembre et par d'autres. Je veux ici remercier publiquement celles et ceux qui ont pris le temps de faire ce travail patient. Ils ont rencontré toutes celles et tous ceux qui voulaient bien participer à cette concertation inter-haïtienne. D'autres initiatives sont aussi en cours. Le travail devrait nous permettre de prendre les dispositions en vue de convoquer, dans les semaines qui viennent, un grand chita tendé, susceptible de déboucher sur une entente large, sur la mise en branle du processus, devant aboutir à l'organisation d'élections libres, transparentes et inclusives. Nous voulons témoigner à nos partenaires de la communauté internationale notre reconnaissance pour leur support en ces moments difficiles et nous leur renouvelons notre appel à nous aider à améliorer la performance de la PNH en lui fournissant les moyens et les encadrements adéquats à combattre la corruption et les fraudes et à poursuivre les délinquants de tout poil, à lutter contre les discriminations de toutes sortes, à envisager la possibilité d'encourager les investissements, à nous apporter un soutien financier en vue de combattre le chômage et d'améliorer les conditions de vie de la population à contribuer à la distribution d'une justice saine et impartiale. Nous voulons dire une fois de plus, nous croyons que si la PNH reçoit la formation nécessaire, l'encadrement approprié et les moyens indispensables, elle pourra dans un temps raisonnable assurer la sécurité du pays et la libre circulation des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national. Avant la fin de cette année, nous devons mettre le pays en mode électoral et permettre à toutes celles et à tous ceux qui veulent prendre la direction des affaires de notre pays de participer à une compétition saine et démocratique. Je le répète à tous ceux qui colportent ici et ailleurs que j'ai l'intention de garder le pouvoir, que ceci est faux et ils le savent bien. nétait ce les tergiversations des uns et des autres, l'action des gangs qui sèment la terreur et la difficulté à fournir à la police nationale les équipements et les matériels dont ils ont besoin pour agir avec efficacité et rétablir la paix, nous aurions déjà lancé des consultations pour apporter les modifications indispensables à notre Constitution et pris les dispositions pour organiser les élections. Il est révolu le temps où on pouvait assauter le pouvoir et imposer sa volonté au peuple haïtien par la force. Ceux qui ont peur des élections doivent savoir qu'ils n'ont aucune chance de parvenir à la direction de notre pays. En 1987, le peuple haïtien a fait le choix irréversible de la démocratie. Il incombe à toutes celles et à tous ceux qui veulent jouer un rôle politique de se préparer à aller chercher la consécration populaire dans les urnes. Je reste ouvert pour discuter avec tous les démocrates des modalités de mise en place de structures électorales crédibles, impartiales et transparentes. Ce n'est plus le moment de retomber dans les travers habituels qui ont jalonné notre marche vers la démocratie, la transformation et la modernisation de notre pays. Nous ne pouvons pas recommencer avec les mêmes errements. Nous croyons que c'est ensemble que nous trouverons une issue favorable aux crises multiples qui frappe notre pays. Aujourd'hui, toutes les personnes de bonne volonté devraient se rassembler et s'unir pour faire face ensemble aux maux qui rangent notre société. L'insécurité et l'action des gangs qui empêchent la libre circulation des personnes et des biens et menacent L'organisation des élections. La misère abjecte dans laquelle végète un trop grand nombre de nos concitoyens. Le chômage et l'absence de perspective d'avenir pour notre jeunesse. Solution problème PIA. Ce n'est pas boulet caoutchouc, Fait des ordres, craser vite machine. N'embouler à fait monde lié. La justice a poursuivre tout le monde qui a commis des mauvaises ça. Il faut nous comprendre. Ce n'est pas ça qui a mis des notre assiette. nous Ce n'est pas ça qui a l'école pour les nous. Ce n'est pas ça qui fait nous joindre l'argent pour nous payer femme femmes. Les gens qui poussent poussé les jeunes garçons et femme jeunes femmes. Al fait ça par un pays. Seul ça qui intéresse yo, c'est prendre pouvoir dans n'importe quelle condition ou sinon mettez dans tête l'état monde qui pral fait élection fou mamite. Faut que nous finis avec mort bagaille ça yo. Kidnapping baissé. Il faut que net. Un pile bandit neutralisé. Il faut que la police continue à croire. Il faut que nous travaillions main dans main pour tout le si monde à l'école dans le mois d'octobre. Solution durable pour pays d'Haïti, je dis, c'est remettre sécurité tout partout. Relancer économie pays a. C'est de créer des conditions pour les investisseurs étrangers, tant qu'ils haïtien haïtiens qui sont dans la diaspora, de venir mettre des et de faire travail. Pendant notre travail, pour nous remettre la stabilité dans le pays, nous avons fait contact tout partout pour intéresser à nous garder des opportunités d'investissement qu'Aïti offre. je ne sais pas pour nous. Mais moi-même, moi, moi, je crois Haïti a un potentiel pour les sortir de la cité Si Pisitliot voulez ça tout bon vrai, et si vous mettez la tête vous ensemble, c'est pour nous travailler avec conviction et désintéressement. Pour nous espérer, ça a planté l'autre qui a derrière nous ap ka récolter yo compatriotes mwen yo yo fè moi reproche yo di moi pa parler assez c'est parce que ma travay travail là en pile et nous pas ka arrêter nan chemin temps. pendant si temps qu'il était avant vraiment passer mayette là bay moun nou va choisir en toute liberté, dans les bon élections, élection, qui pile réforme pour nous faire. Nous attaquons problème de la douane, à contrebande, la, à corruption dans la boîte de l'État. Est-ce que nous connaissons chaque année l'État perdu plus de 600 millions de dollars américains, ça qui fait 75 milliards de dollars dans la douane, port au seulement. Ça fait plus parce que ça a besoin pour payer salaire tout employé l'État pendant une année. Nous commençons à joindre quelques bons résultats. Mais grand pile travail qui était pour nous faire. Je profiter pour me saluer l'initiative plusieurs personnes dans le secteur privé. prend puis on dit publiquement. Je prends une décision pour payer toute taxe à tout de la douane. Je prends un engagement pour l'État. Jouer Wally sans passe pour qui et fait tout le monde payer ça vous payer. Je prends un engagement pour me veiller pour pou l'argent tax, bien dépensé, pour les peuples haïtien. Service. Moi, je dis ça déjà, et ma priorité est encore. L'État doit rentrer plus de taxes pour jouer un moyen pour répondre à la revendication ça qui est mal. Il faut que nous fassions une utilisation plus équitable et plus juste des ressources que nous gagnons et dépenser dans l'intérêt de tout le monde. Moune la ville, tant que moune en Besoin yo en pile. Est-ce que nous trouvons ça normal pour l'État besoin lancer quelques programmes apaisement social pour nous à mobiliser seulement 3 milliards de goudes Alors ce que nous avons dépensé plus passer 50 milliards de goudes pour subventionner gaz pour les gens qui ont payé le prix normal. Avec tout ça, le gaz la a toujours vendu, puis bon marché, longtemps, parce que les gens malfecteurs ont vendu dans le marché noir. Nous prenons quelqu'un pour nous ajuster le prix du gaz. La. Nous voulons le gaz la disponible tout le temps dans le pompiers, dans tout le pays. Nous travaillons sur ça. Et dans un petit temps qui n'est pas trop loin, nous allons recommencer à jouer le gaz régulièrement. Moi, qu'on ait des gens qui peuvent essayer de chauffer la tête. Ils nous prennent la rue pour prix le gaz ne pas pas dans le prix normal. Ils ne content pas contents. nous joindre des solutions durables. Parce que plus le pays a un problème, a plus vous pensez que vous l'argent et fait mobilisation pour faire capital politique. Compatriotes, le pays a un problème. C'est dans la tête ensemble pour nous résoudre. Violence, pas la dame. Violence, pas mener nous aucun côté. Ma blanche y un appel au calme by tout le monde. Le gouvernement a travaillé avec sa en pour faire le programme apaisement social à atterri. Dans la nan zone métropolitaine, il y 134 restaurants communautaires qui distribuer plus de 40 000 repas par jour. Même programme, il pour commencer bientôt dans la province. Fayez s'autorise plus passé 51 000 kits alimentaires dans divers côtés de pays. Il y a 50 000 personnes parmi ça qui sont malades, qui ont déjà recevoir yon petit tchou téléphone. Et affaires sociales, bien pour le feu, l'autre vêtement encore pour vous. Nous prévoyons un programme 410 millions de goudes pour ouvriers qui sont dans le secteur textile. Ministère de l'Agriculture, Ministère Travaux Publics, et Ministère de l'Environnement, bien travaux à haute intensité de main d'œuvre. Cap fait dans tout pays. Pour entrer l'école là, le Fonds national éducation a 50 000 familles en difficulté, qui ont plusieurs petits dans le premier cycle fondamental, privé, tant que public, qui déjà sélectionné pour recevoir un petit bagage dans meilleures affaires affaire sociale sous téléphone. Dans le mois d'octobre, nous allons mettre des moyens dans nos casques pour mettre des activités dans tout le pays. Je dis, dit et ma répète. répété. Solution pour pays noir, passer par dialogue, par entente, par bon élection, par sécurité, par justice, par investissement création en pile job m'a demandé tout le monde te était tête frette posée que calme m'a prononcé un appel by tout le monde qui a une bonne volonté by tout le monde qui voulait une solution durable pour pays qui voulait changer et transformer dans le sens nous Ma dit nous c'est pas dans chirépite ça fait. Ni c'est pas une bataille pour un pouvoir pour deux jours. Le arrivé, le arrivé pour nous changer façon de nous fait politique dans le pays ici. Pour nous rentrer dans la modernité politique, pour nous rétablir confiance dans le temps. Pour nous travailler pour la démocratie pour la blague. Oui, nous sommes capables de faire ça. Oui, nous sommes capables de faire ça. Oui, nous sommes capables de bailler Haïti, changer ça. Vive la démocratie, vive Haïti. Merci.